Maintenant, c'est le moment euh, d'accepter les déclarations des députés. Député de K Kitchener Centre. Merci, Monsieur le Président. Cher gouvernement, chaque année, l'hiver arrive et cette année également. L'opposition officielle se bat pour des stratégies réelles de réduction de la pauvreté en relatant des anecdotes de citoyens qui sont pauvres et qui sont laissés dans la rue. À Kitchener, la maison de St. Mary, a travailler avec la municipalité pour prévenir l'itinérance lors des périodes de froid extrême. La semaine passée, il y avait des gens tous les soirs parce que les refuges à Waterloo ne sont pas disponibles jusqu'au 25 euh, donc novembre et en raison des compressions budgétaires qu'a appliqué, qu appliqué ce gouvernement, nous nous trouvons avec des refuges qui sont euh, qui ne peuvent plus accepter euh, de euh, personnes Il nous faut une stratégie de réduction de la pauvreté un gouvernement qui fait davantage que les annonces euh, donc par exemple les euh, collants les autocollants euh, aux stations euh, de services automobiles euh, député des tobie collection merci monsieur le président le 14 novembre J'étais heureuse de faire partie d'une collecte de fonds spéciales d'une association de mon, euh, ma circonscription. des Women's Habitat fonctionne depuis 1978 et accueille des euh, femmes qui fuit la violence de, euh, conjugale est un endroit euh, sécuritaire. Le travail euh, réalisé offre un appui, une intervention, des conseils aux femmes, toute un, une gamme de programmes pour les femmes et les enfants du rayonnement vers la communauté. Euh, donc, ensemble, le personnel euh, peut parler 18 langues. Pour veiller à ce que le langage, la barrière de la langue ne soit pas un jeu. On demande aux citoyens. On a demandé aux citoyens d'apporter donc des, de la literie, donc pour le refuge. Je veux remercier tous ceux qui ont participé, donc à rendre, à faire de cet événement, de cette activité, une grande réussite. Euh, on, on se bat donc pour offrir aux femmes de tous les antécédents, de tous les groupes, euh, un refuge et de la sécurité. Le personnel a besoin de notre appui. Merci. Euh, déclaration des députés. Député de Niagara Centre. Merci, M. le Président. L'été passé, le mouvement syndical a perdu Audrey McGuire, euh, Diplômée en journalisme à Waterloo. Elle a commencé sa vie professionnelle en tant qu'interne pour les festivals de la créativité à Waterloo où elle a euh, pu aiguiser ses compétences. Audrey, par la suite a euh, fait une carrière dans le mouvement syndical. Pendant bien des années, il a travaillé pour le syndicat international des travailleurs euh, du commerce et de l'alimentation. Et par la suite, elle a travaillé a, avec le euh, syndicat des travailleurs de services internationaux euh, côté santé et elle, elle a toujours défendu donc euh, les euh, travailleurs et les travailleuses. Sa passion lui a mérité la gratitude et l'admiration euh, de ceux qui l'entouraient. Elle, elle était... Vraiment euh, une personne robuste, solide, personnellement, professionnellement. Elle a enseigné le leadership et euh, le travail de délégué syndical euh, à, à ses camarades. Elle, était, euh, elle voulait habiliter... Donc, euh, en tant que belle-sœur, collègue, euh, amie, euh, elle sera, euh, elle me manquera énormément. Elle avait un, un optimisme et un sens de l'humour qui mettait toujours les choses en perspective. C'était une amie chère et ceux qui l'ont connue se rappelleront d'elle pendant bien de, long de longues années. Euh, donc, elle repose en paix. Merci. Député de Whitby, merci, M. le Président. Vous saurez que bien des aînés font face à des défis d'accès aux programmes et aux services qui euh, les appuient leur sécurité, leur bien-être, leur santé. C'est pourquoi je suis heureux de voir que le gouvernement investit plus de 77 000 euh, dans la région de Durham pour aider les aînés à rester actifs. Le financement total, 25 000 fait partie du programme de subvention aux aînés qui offre en fait 3 millions à la largeur de la province, 260 projets qui pour les aînés partout dans la province. Plus de 52 000 sont donnés au centre d'activité de Whitby dans le cadre d'un investissement de 14 millions de dollars pour appuyer les centres d'aînés, donc d'activité pour les aînés partout dans la province. Ces centres sont très utiles pour les aînés et pour leurs familles à Durham comme ailleurs dans la province, cela permet aux aînés de rester actifs et socialement connectés, ce qui donne lieu à des avantages, à des bienfaits importants pour eux. Ils peuvent bâtir des connexions sociales qu'ils ne pourraient peut-être pas donc, créer, donc tisser sans l'appui du gouvernement. Le gouvernement est engagé à protéger ce qui compte le plus pour les aînés et leurs familles. Merci, M. le Président. La députée de Nicolette. Merci, M. le Président. La semaine passée, j'ai eu l'occasion de rencontrer un, un groupe de gens qui travaillent dans euh, des petites entreprises de ma région. Il s'agit de provisionnement pour les pêcheurs et les chasseurs dans ma région qui offrent un accès des euh, de l'hébergement euh, pour ceux qui veulent travailler euh, qui veulent pêcher et chasser dans la région et alors la survie de ces euh, entrepreneurs est à risque parce que lorsque la population de l'orignal euh, décline tout ce que l'on fait c'est qu'on réduit l'allocation donc euh, de chasse cela euh, en fait nuit euh, au, à ces euh, centres d'hébergement pour les pêcheurs et les chasseurs. Euh, et il y a d'autres moyens de protéger l'orignal. Nous le savons. Est-ce que le gouvernement fait quelque chose à cet égard? Rien d'autre. Il y aura donc un carnage encore une fois cette année. Je peux vous dire qu'une allocation de 14, par exemple, orign orignaux pour les... les petites entreprises qui reçoivent euh, donc des touristes, des, des chasseurs et des pêcheurs. Donc on veut accroître donc les euh, frais de déplacement de 153 à 450 dollars là-bas. Euh, lorsque le gouvernement prend des décisions euh, qui euh, donc, créent du chômage, il faudrait y réfléchir. Comme on l'a dit là-bas, qui leur donne le droit, donc, de, euh, de réduire les taxes sans nous compenser là-bas. Et je suis d'accord. Député de Scarborough-Gilwood, merci, Monsieur le Président. J'ai le privilège de reconnaître le travail important de Youthlink pour appuyer les jeunes à risque à Scarborough. En juin passé, j'ai eu l'honneur de participer à l'ouverture du nouveau refuge sur l'avenue la, euh, Warden. C'est le premier refuge pour les jeunes de la sorte en Toronto et c'est accessible à Scarborough. Et il y a des lits à court terme comme à long terme pour les jeunes qui transitionnent euh, du système de foyer d'accueil. Et on leur offre des conseils des, de l'enseignement, des, euh, de euh, des techniques pratiques de la vie. Et on leur offre donc de l'aide à trouver donc un logement permanent. Ces appuis sont uniques à YouthLink Shelter et font progresser le bien-être de leurs clients pour que ceux-ci puissent avoir un bon début dans la vie. La Ville de Toronto fait rapport d'une euh, moyenne de 2,2 morts par année chez les itinérants en 2019. Tandis que la crise de l'itinérance euh, existe, c'est une honte que ce gouvernement ait arrêté de faire le décompte des itinérants dans nos rues. Ces données sont nécessaires pour agir. Et YouthLink offre 10 lits d'urgence et euh, 30 lits de transition pour aider à réduire l'itinérance chez les jeunes. Plus de 50 jeunes auront donc un endroit sécur pour poser leur tête de, euh, la nuit euh, cette saison. J'aimerais remercier tous les bénévoles et les donateurs qui ont fait une différence dans la vie des jeunes qui en ont tant besoin. Merci. Donc, déclaration de député, député de Thornhill. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureuse de me prononcer à l'égard d'une euh, anecdote. Carol Hunter est ici. C'est la fille d'un euh, ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale. Elle est inspirée par euh, son père. Euh, lors de son 80e anniversaire, elle, elle, elle voudrait réunir 200 libérateurs donc, euh, euh, en Belgique pour euh, reprendre donc, la, le souvenir de son père en 2020. Elle a marché les 60 kilomètres de, euh, du euh, cheminement donc des Canadiens euh, donc lors de cet événement là euh, elles vont célébrer l'héritage donc euh, en Hollande de la libération elles vont donc euh, célébrer tout cela à, et ça se terminera à Houghton Palace où la princesse Marguerite des Pays-Bas les rencontrera. Ses descendants, donc des anciens combattants, vont porter le flambeau pour eux. L'information peut se trouver inourfathersfootstep.com et sur Facebook, www.innerfightersfootstep.com et c'est www.ii-libération. Merci, merci beaucoup, Monsieur le Président. Déclaration des députés, euh, la députée de Parkdale-Park. -Park. Merci, M. le Président. Je suis une maman de nouveau-né et je souhaite discuter au sujet on ne, dont on ne parle pas souvent. La santé mentale euh, après donc euh, l'accouchement. C'est difficile avant comme après. Les mamans souhaitent donc reprendre leur vie euh, donc tant, en vivant des nuits euh, donc debout avec les petits. Et il y a d'autres pressions. En ce moment, les mamans Sente, se sentent donc comme ayant échoué lorsque les gens euh, lui disent qu'il ne faut pas nourrir son petit euh, donc à la bouteille, mais plutôt au sein. En ce moment, les mamans tente de maintenir donc euh, leur tête au-dessus de l'eau avec tous les fardeaux l'école les événements scolaires les rendez-vous chez le dentiste les membres de la famille qui vieillissent et le travail à temps plein Souvent, les mamans euh, donc, ignorent leurs propres enjeux de santé pour les autres et ça prend un village pour éduquer un enfant mais de nos jours, on parente dans l'isolement. Euh, le parentage, ça peut être vraiment euh, un luxe, euh, souvent. Et les, les appuis que l'on trouve peuvent être euh, donc euh, remplis de jugements. La santé mentale, c'est essentiel. Il faut dire aux mamans qu'elles font de leur mieux. Il faut les rassurer et leur dire qu'elle sera la meilleure maman du monde. Merci beaucoup. Déclaration des députés. The for West. Député de brampton West. Merci, M. le Président. Le 14 novembre chaque année, c'est le jour de la campagne de sensibilis sensibilisation mondiale au diabète partout dans le monde. C'est une cause de... de, de um, um, de toutes sortes de, de séquelles de santé. Il y a 50 000 personnes par année qui meurent du diabète ici et euh, on peut prévenir cela par donc un bon régime alimentaire, de l'exercice et ainsi de suite. Une personne sur deux qui vit avec le diabète n'est pas diagnostiquée en ce moment même. Donc, on peut prévenir les complications du diabète et toutes les familles sont potentiellement affectées par le diabète et on peut déceler les signes de toutes sortes de diabètes euh, euh, aussitôt que possible. Moins d'une euh, un membre d'une famille, famille sur quatre ont accès à des programmes de sensibilisation sur le diabète. Il est important d'éduquer les citoyens afin que ceux ci puissent vivre une vie saine et que l'on puisse les diagnostiquer de manière anticipée afin d'assurer des meilleurs résultats de santé pour les gens souffrant de diabète. C'est une maladie qui peut quand même être euh, gérée et peut donner lieu à un mode de vie actif. Merci, M. le Président. Déclaration des dé dé dé députés et députés de Burlington. Merci, M. le Président. Le 11 novembre 2019, c'était le 100e anniversaire du premier jour du souvenir partout dans le Commonwealth. De nos jours... Il s'agit d'une occasion d'honorer, de célébrer les anciens combattants des premières, deuxièmes du Golfe, de Somalie, Bosnia, Kosovo et des euh, conflits plus récents comme l'Afghanistan. L'opération la, en Libye euh, et la guerre contre le Daesh également. Il y a eu un projet unique dans ma circonscription pour honorer les anciens combattants avec leurs photos. Samedi, les cérémonies ont été tenues dans le foyer de soins à long terme de, de Bram. Alors, c'est un, c'est donc euh, le, le résultat d'efforts conjoints. Et, et nous, on a chanté aussi des chants euh, de la guerre, du temps de la guerre et il y a une vigile euh, au CNETAP euh, pour euh, célébrer ceux qui ont euh, lutté pour les valeurs. Merci Sean Holder de, de m'avoir invité. Les anciens combattants donc à Burlington ont tenu une cérémonie de lever du soleil. Merci à Fred Norman, président de, des anciens combattants de Burlington et il y a eu le euh, défilé par la suite euh, en ville à Burlington. Ça a été suivi par une cérémonie touchante au Cénotope, euh, à la mairie euh, donc de Burlington. On s'est rappelé des sacrifices des anciens combattants pour notre pays. L'Association des anciens combattants a préparé un repas absolument délicieux. Les anciens combattants, combattants sont nos héros. C'est des gens normaux qui ont fait des choses extraordinaires euh, pour protéger nos valeurs et notre liberté. Nous devons garder cela à l'esprit, Monsieur le Président, pour ne pas oublier le sacrifice et la bravoure euh, de euh, ceux qui sont en service actif et des anciens combattants également, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Rapport des comités.